Bonjour amis traders, dans cette vidéo je voudrais aborder le thème euh, que vous connaissez bien qui est de savoir quand sortir d'un trade gagnant. Alors vous avez certainement euh, très souvent hésité pour savoir si vous attendiez, parfois vous coupez votre position et puis le marché continue euh, à, à monter ou à descendre et vous auriez pu gagner beaucoup plus. Donc euh, c'est un choix assez difficile à faire, euh, Bon, déjà moi en principe euh, je fais du scalping donc je coupe assez rapidement mes positions mais parfois je laisse des positions ouvertes plus longtemps quand je vois qu'il y a un beau potentiel euh, sur certaines positions. Donc euh, comment en faire Eh bien euh, je vais vous montrer comment moi j'analyse les choses et comment je prends mes décisions. Donc ici nous sommes euh, sur l'euro dollar en H4, nous avons eu une belle baisse du marché donc vous voyez ici je vous montre les bougies en H1 donc le marché a vraiment chuté pas mal là on a dû faire attendez donc on est sur l'euro dollar là on a dû faire 900 euh, donc 940 points donc ça fait près de 100 pips donc euh, 80, 94 pips donc c'est un beau mouvement et euh, il y a eu pas mal d'occasions de se positionner, il euh, ne faut pas rêver hein, je ne me suis pas positionné au début et je ne vais pas sortir euh, au, bout, au, au bout du mouvement, hein, ça il ne faut pas rêver. Donc il faut essayer justement de trouver le bon moment pour rentrer et le bon moment pour sortir ou se repositionner plusieurs fois, c'est ce que je vous conseille. Donc euh, si vous laissez courir un trade plus longtemps donc que vous avez déjà pris euh, des bénéfices à ce moment-là. Bon vous voyez ici on est sur le M5, vous voyez bien le début donc en 5 minutes de, de cette baisse et il y avait différents moments pour euh, rentrer dans le marché mais aussi pour sortir. Donc vous voyez les lignes rouges correspondent donc à des, des supports dans le cas-ci puisqu'on a un marché baissier et on a surtout notre, notre indicateur ici Ishimoku qui nous donne des bonnes indications surtout si on va voir sur de plus court terme. Alors mon indicateur SDI bien sûr qui nous donne une tendance évidente à la baisse mais on voit qu'ici en ce moment le marché stagne un petit peu comme il a stagné ici, il a même remonté un peu et il a refait ça ici également. Donc ça aurait été dommage de sortir euh, à ce moment-là si vous étiez positionné et que vous essayez de faire un, un long trade mais vous pouvez bien sûr euh, si vous êtes positionné ici vous pouvez très bien sortir à un moment donné quand vous voyez que le marché se retourne à plus court terme donc par exemple sur le MA. Donc ça c'est tout à fait possible aussi et vous repositionnez euh, ici sur, euh, à peu près sur les plus hauts ainsi qu'ici sur les plus hauts si euh, vous voyez qu'il y a une opportunité que le marché aille plus bas. Donc pour voir les opportunités il faut aller voir donc sur les, sur les unités de temps plus longues et vous voyez euh, si le marché peut aller plus bas, bien sûr on n'a jamais aucune certitude mais vous pouvez avoir des indications par exemple comme des, des supports que j'ai tracés ou des, euh, des bougies ici, vous voyez on a ici, on peut se dire qu'on est ici également, vous voyez ici le marché qui a rebondi ici, ici à gauche donc il rebondit sur ces, sur ces niveaux-ci. Donc on a un niveau ici qui est un petit peu critique, il peut le casser mais il peut très bien également euh, bloquer à ce niveau-là. Donc c'est un support important et on voit donc qu'il a touché ce support et puis il remonte. Maintenant il va peut-être continuer donc ce serait dommage de descendre, vous voyez ici j'ai un, une position ouverte et j'ai un stop loss que je peux euh, mettre à différentes valeurs selon mon appréciation et selon le potentiel que je vais donner à ce que je pense pouvoir donner à ce trade. donc vous voyez très bien que le marché stagne en ce moment ci alors si on va sur des unités de temps plus courtes eh bien vous voyez que très régulièrement lorsque le marché s'est approché donc de l'ishimoku et eh bien il a été rejeté il a continué la baisse maintenant ici on a euh, un marché donc, euh, qui, qui continue euh, à stagner, qui remonte même un peu et on rentre dans le nuage donc ça ce n'est pas très bon. Bon on a un point haut ici euh, sur le stochastique et point haut sur le RSI donc on peut se dire il va redescendre mais je dirais qu'on n'a pas eu de rentrée dans le nuage comme on a ici donc c'est peut-être un petit peu dangereux d'attendre encore et de risquer de perdre bon, le bénéfice qu'on a eu sur, sur ce trade là donc c'est comme ça que j'analyse les choses maintenant on peut on peut patienter on peut regarder un petit peu ce qui va se passer on voit malgré tout ici euh, qu'avec l'indicateur ishimoku on a la tenkan sen qui est passée au-dessus donc de la kijun sen donc c'est pas très bon pour euh, pour la prolongation de la baisse du marché donc on voit le marché qui, qui rentre dans le nuage donc je me dis que ce n'est peut-être pas très bon, on peut toujours attendre. On voit ici le, le RSI qui est passé au-dessus des 50% donc vous voyez ici il est chaque fois monté un petit peu au-dessus et puis il est redescendu mais là il se maintient un petit peu au-dessus. Donc c'est là que vous devez un petit peu juger la, la situation et vous dire bon qu'est-ce que je fais dans, dans cette situation-là. Donc vous attendez, vous pouvez éventuellement euh, Décider à quel niveau vous mettez votre stop-loss pour, pour descendre du marché, pour sortir du marché, ou euh, vous sortez vous-même euh, manuellement, c'est également possible. Donc, euh, c'est là la manière dont j'analyse les choses et je passe toujours euh, d'une unité de temps à l'autre. Pour voir le potentiel que je peux avoir donc je fais ça régulièrement donc lorsque j'ai des traits ouverts pour vraiment bien analyser. Vous voyez le H4 nous avons un stochastique qui, qui descendait bien donc il y avait un beau potentiel mais là on se rapproche quand même des 20%. Donc euh, on peut se dire bon le marché il va descendre jusqu'ici et jusqu'à oui ce serait merveilleux mais on n'a aucune garantie qu'il va le faire. Hein. Donc euh, Très souvent il y a une respiration du marché comme on a ici comme on a, ici, comme on a eu ici et comme on a eu ici et puis le marché continue à descendre. Donc il faut bien sûr prendre à un moment donné une décision, vous voyez ici qu'il rentre fort quand même dans le, dans le marché, euh, dans le nuage donc euh, c'est assez délicat, je pense qu'il va être prudent de sortir, je vais peut-être abaisser mon stop loss ici de manière à ce que je vais dire voilà à ce niveau-ci. Donc s'il arrive à 1,16685 eh bien je vais sortir du marché gagnant sur ce trade-là mais je lui laisse quand même une possibilité d'encore se retourner. Donc c'est ce que je fais en général, je regarde également l'évolution euh, du RSI sur euh, les différentes unités de temps, vous voyez ici le M5, vous voyez le RSI il était vraiment sur, euh, survendu mais on a un RSI, un stochastique à M5 qui donc il peut encore replonger. Sur M15 qu'est-ce qu'on a ben, On est très bas sur les deux, on a les deux indicateurs qui remontent donc euh, il y a un risque, on va voir ce qu'il va faire. Donc euh, s'il touche eh bien je, je sors et bon je sais, j'ai tenté, je lui ai laissé une chance mais Lorsqu'il rentre comme ça dans, dans le, le nuage par rapport aux autres mouvements qu'il a fait ou n'est pas rentré dans le nuage je dis qu'il y, qu y a quand même un risque que le marché sorte donc je mets mon stop loss à ce niveau-là. Donc vous voyez comment j'analyse cela, vous pouvez apprendre à utiliser donc mes, ces indicateurs que j'utilise dans ma méthode de scalping euh, grâce aux vidéos que j'ai créées pour euh, vous apprendre tout ça dans ma méthode de scalping et également Ishimoku donc la combinaison de ces deux formations vous donne un bagage euh, très solide pour arriver à avoir des, des bons résultats en trading. Donc vous avez des liens ici au-dessus vers euh, mes formations et vous avez des liens en dessous de, de la vidéo également. Donc, Qui vous apprendront à bien gérer votre aide et à avoir des, des bons résultats, puisqu'avec ma méthode de scalping, vous pouvez arriver à des 95 à 100% de trades gagnants tous les jours. Si bon vous maîtrisez bien, bien la méthode, il ne faudra pas des mois pour la maîtriser. Vous pouvez vous entraîner sur un compte de démonstration au départ. Donc vous voyez, on a ici euh, donc, ce marché qui est, qui est dans le nuage en une minute. Voyons sur le 5 minutes ce qu'il dit, on a un stochastique très haut donc il est, il est vraiment suracheté alors est-ce qu'il va, est qu va rebondir bon, Est-ce que ça vaut la peine que je le mette un peu plus haut sur ce, sur ce support horizontal ou pas Bon euh, c'est une décision donc il, il faut prendre un moment donné, il faut décider de, de sortir du marché donc euh, c'est en analysant les différentes unités de temps que vous pouvez prendre la meilleure solution, les différents indicateurs donc qui vous donnent la meilleure décision à prendre et parfois on se dit j'ai bien fait, parfois on se dit c'est dommage donc ça fait partie du trading. Donc c'est le quotidien lorsque vous tradez, bon là on voit qu'il qu se retourne, on va voir s'il si, si se retourne réellement ou bien s'il fallait sortir. On va voir, on va voir, il peut très bien remonter et puis re, redescendre encore, hein. on n'a jamais aucune certitude à ce niveau-là. Donc il faut un petit peu jongler avec tout ça. Donc on voit ici également que, la, que le Span est passé au-dessus euh, euh, du marché donc ce n'est pas très bon pour une poursuite du marché donc ça confirme à mon avis que, que le marché euh, va rebondir, va remonter. Donc euh, on a également H1 stochastique qui est très très bas donc qui se maintient bas. donc euh, on a ce support ici qui est, qui est délicat. Hein. donc c'est vraiment c'est vraiment euh, une question d'appréciation. il faut se décider, il faut avoir de la patience également. Donc euh, Mais il faut surtout avoir une bonne technique au départ et cette technique ben, vous pouvez euh, l'apprendre avec ma méthode de scalping, il y a d'autres méthodes, hein. je ne vous dis pas que ma méthode est la meilleure mais c'est une méthode euh, qui fonctionne en tout cas et euh, avec laquelle vous pouvez euh, démarrer sérieusement sur les marchés. Donc je cherche toujours des, des améliorations à mes méthodes, je les partage avec mes étudiants lorsque je découvre euh, des choses intéressantes. Donc, vous pouvez également mettre les points pivots, ce que je n'utilise pas encore sur ce graphique-ci. Points pivots qui sont assez intéressants. Euh, vous avez donc différents indicateurs. Maintenant, il ne faut pas non plus que les indicateurs soient contradictoires. Moi, j'ai fait une sélection de quelques indicateurs. J'utilise également donc les bougies Kenashi. J'aime beaucoup les bougies Kenashi, donc ils nous donnent des, des très belles indications. Donc euh, c'est plus évident donc tout ça j'explique euh, tous les indicateurs, comment les utiliser, pourquoi je les utilise dans ma, ma formation au scalping et ma formation Ishimoku donc Ishimoku qui est un indicateur euh, fantastique que je vous recommande de prendre également euh, donc ma formation Ishimoku plus ma formation euh, au scalping, ça ne vous coûtera que 287 euros. Euh, je pense que là vous avez déjà un beau bagage pour faire de belles performances sur les marchés et euh, mes indicateurs fonctionnent sur tous les marchés. Hein. Bien sûr il faut choisir un marché euh, qui correspond un petit peu euh, à ce que vous aimez, Bon, le DAX est un marché plus, plus rapide que, que l'euro dollar, donc, euh, en cette période de vacances le DAX euh, bouge moins qu'en dehors des périodes de vacances alors que l'euro dollar eh bien, vous pouvez le trader sans problème euh, durant les vacances donc c'est un marché qui, qui fonctionne bien, euh, le forex euh, durant les vacances ça fonctionne très bien, je l'ai expérimenté déjà plusieurs années donc c'est très bien. Alors on voit ici notre marché là, qui hésite toujours mais je pense quand même qu'il va euh, remonter puisqu'on voit en plus ici qu'on a la donc le nuage qui change de couleur ici. Voyez on a un croisement ici, ça c'est un signe également euh, important euh, qui peut nous indiquer que le marché est en train de se retourner. Donc euh, tout ça vous l'apprendrez dans l'utilisation d'Ishimoku. Donc bien sûr on a le bas du nuage et le haut du nuage, le haut du nuage qui peut euh, chasser vers le bas le marché. Bon il faut, il faut attendre, il faut patienter et décider à quel niveau on sort euh, du marché. Donc vous voyez ici euh, on va patienter, on va voir ce que ça donne. On regarde toujours sur les différentes unités de temps, vous voyez que la configuration est tout à fait différente, selon l'unité de temps, bon là on est, chaque bougie correspond à une semaine, on voit qu'on est dans, dans un nuage haussier ici, en délit, on est dans un nuage baissier et euh, ici ben on est sur le bas euh, d'un nuage ici avec une tendance haussière euh, derrière, donc un nuage haussier derrière. Donc c'est vraiment un dilemme. On a ici euh, les bougies Ekenashi, on a deux bougies vertes ici, la dernière est en train de changer de couleur donc difficile le M5 stochastique M5 est en train de se retourner est-ce qu'il va plonger entraînant le marché. Donc vous voyez c'est assez amusant, il faut, il faut décider, il faut juger mais euh, il faut arriver à, à bien gérer donc un trade lorsqu'il lorsqu est ouvert et que vous voulez, euh, laisser la chance au marché de, de poursuivre euh, sa route que ce soit à la baisse ou à la hausse. Donc voilà c'est de ça que je voulais vous parler dans cette vidéo, c'est un petit peu euh, amusant de, de voir en live euh, ce qui se passe sur les marchés. Donc euh, on est en fin, fin juillet 2018 et vous voyez euh, on, peut, on peut faire de belles choses, on est jeudi euh, donc euh, au mois de juillet vous voyez un jour normal de semaine. Il y avait des annonces importantes aujourd'hui c'est probablement ce qui a, ce qui a provoqué donc, euh, cette, ce mouvement assez important euh, sur l'euro dollar et euh, à ce moment-là il faut bien sûr euh, profiter euh, des marchés, profiter de ces mouvements pour se positionner et euh, engranger donc des gains pour les jours où c'est un petit peu plus lent ou c'est moins, moins facile de trader où on peut avoir des moins bons résultats mais quand on a des marchés très punchy comme celui-ci à ce moment-là on peut, on peut y aller, on peut prendre un levier un petit peu supérieur et il faut bien sûr savoir interpréter les marchés, les indicateurs, tous les signaux donc euh, qui sont convergents euh, grâce à, à une bonne maîtrise donc de différents indicateurs. Si vous avez plusieurs indicateurs qui vous confirment que le marché va probablement aller dans ce sens-là et eh bien c'est une bonne indication, une bonne probabilité de décider euh, d'y aller, de, de vous y mettre. Voilà je vais arrêter ici cette, euh, cette vidéo puisque le marché bon il stagne un peu, c'est un peu lent. Donc, euh, il faut patienter. Donc, je vais patienter, voir euh, ce qui se passe. Euh, si le marché redescend encore, eh bien je redescendrai encore le stop. Et euh, sinon, ben, je le laisserai soit toucher, soit je déciderai de, de couper avant que le marché touche ce point-là. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh ben, c'est le moment donc abonnez-vous et si vous voulez une bonne formation au trading, au scalping et eh bien vous avez ma formation Scalping plus Ishimoku pour 297 euros en cette période de vacances. Je pense que c'est une, une bonne manière de vous stimuler et de démarrer sur le marché puisque vous voyez on peut très bien trader en période de vacances. Voilà je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, au revoir.